Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une production soit de chaleur, soit d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable. Par exemple, le bois, les végétaux, le soleil, le vent, l'eau ou la mer. Alors, il faut savoir que là, en ce moment, euh, on utilise beaucoup les énergies non renouvelables. Donc on a le pétrole, le charbon, le gaz, le nucléaire. Mais en fait, c'est une parenthèse dans notre histoire. On utilisait déjà des énergies renouvelables avant et on, là, on va se diriger vers une société où on va utiliser que ça. Alors quels sont les avantages des énergies renouvelables ben Déjà, ça peut être des projets... À votre échelle. Il y a des entreprises, notamment en Bretagne, qui peuvent vous aider à construire votre propre chauffe-eau solaire et donc vous aider à chauffer votre eau pour votre douche. Euh, mais ça peut être aussi des projets à une échelle un peu plus grande, à l'échelle de votre commune, où il y a souvent euh, notamment des projets avec un financement citoyen, c'est-à-dire payé par les citoyens qui en récupèrent après les bénéfices, euh, notamment des toitures solaires ou des parcs éoliens. Et ça peut être aussi des projets à plus grande échelle, à une échelle un peu plus régionale, où on va avoir par exemple des grandes surfaces photovoltaïques, dans, notamment dans le sud de la France. Donc ça, c'est vraiment un des avantages, c'est qu'on produit localement, près de chez vous, et pour vous, et vous pouvez y participer. Quelque chose qu'on n'a pas notamment avec le nucléaire. On ne pourrait pas avoir tous sa centrale nucléaire dans son salon ou dans sa cave. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui mais les énergies renouvelables ça coûte cher. Eh bien c'est une idée reçue, euh, l'éolien terrestre est en ce moment moins cher que le nucléaire en France et le photovoltaïque chaque jour devient plus rentable face au nucléaire. Et les barrages ça fait longtemps qu'ils ont été installés en France donc ils sont vraiment très compétitifs. Tout ça, ça fait vraiment les avantages des énergies renouvelables et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on investisse dedans. La société de demain, elle se fera de toute façon avec ces énergies renouvelables. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce qu'on prend du retard Alors, chez Europe Écologie Les Verts, euh, on est vraiment pour des énergies renouvelables qui sont locales, pour et par les citoyens. Et si vous avez envie de les soutenir, tout ce que je peux vous dire, c'est de voter pour Europe Écologie Les Verts le 11 et 18 juin et pour moi.